Alors, aujourd'hui, on s'en vient rouler un petit centre dans la ville de Saint-Basile. C'est euh, un petit centre qui a un, un petit réseau de quelques pistes avec euh, des petites pistes de jump line là-bas qui sont quand même super le fun. C'est un réseau qui est pas cher à accéder. Ça coûte seulement 5 dollars. Il juste un petit don personnel pour pouvoir accéder au sentier. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous amener voir les pistes intermédiaires. Il y en a une qui est intermédiaire, une qui est avancée. Ça reste des pistes qui se font quand même très bien. Alors, on va aller voir l'Inukshuk, mais juste avant la Nunavut. Alors, on va y aller avec notre première juste ici, la Nunavut, qui est une bleue. On commence avec juste un tout petit peu de pédalage ici. On est arrivé au point le plus élevé de la piste. Sur votre droite ici, il y a peut-être une proline. Mais je ne suis pas trop supposé vous la montrer. Fait que je vais vous laisser comment embarquer dessus par vous-même. Pour nous autres ici. C'est là qu'on commence. Oh, il y a un petit peu de boîte. Je avec mon ami Xavier. À l'entrée du le réseau tantôt. Hein. J'ai mon entrée et il me disait qu'il allait travailler dans la piste avec beaucoup de bénévoles, il peut avoir un petit peu d'eau, un petit peu de boîte, mais évidemment avec les passages, ça va se régler. ceci Oh, il n'est pas si pire. On passe à côté du refuge. Et ici, une super belle petite bleue pour initier les enfants, la copine. Ah. Même moi qui étais assez avancé, j'ai beaucoup de plaisir dans cette piste-là. Parce qu'on peut s'amuser à sauter, à triper. De difficile, rien qui surprend. De toute façon, c'est pas mal ça le créneau du centre. Probablement la destination de la famille dans la région. C'est ici, à notre gauche, notre piste qui vient de merger, avec moi qui sort de la piste. quelques petits coups de pédale pour terminer et voilà, on revient à notre chemin principal c'était donc la petite Nunavut ah, super agréable 15 euros ne va pas bien, par exemple la suivante maintenant sur notre droite avec la noire LinuxChouk. Donc, comme c'est un réseau assez facile, je peux se les considéré comme noir. Cet exemple, on serait au sentier du moulin, ça serait probablement une bleue, si vous voulez un petit comparatif. On a quand même certains bons obstacles de roche ici, qui sont super agréables. Ils ont l'air très petits quand on est en 29. J'ai permis que ma copine ici l'an passé Elle était pas à l'aise quand on marche ces roches-là Elles sont plus grosses Que quand on passe à un Mac 3 Donc la section roche est finie On soit la première fois, ça peut surprendre un petit peu Mais maintenant on est rendu dans la section plus flowée de On va prendre des pédales Donc, ce que vous écoutez présentement, c'est probablement le premier POV de l'année. suis content de vous dire que ces images-là sont filmées avec une GoPro Hero 10. C'est une que j'ai commencé à expérimenter avec ce printemps dans les vidéos de Sentier Écratif 9. Mais, c'est la première fois qu'on la roule en First Person View. Donc, vous devriez avoir une image plus claire. Et une image plus stable. Mais je vais être ben honnête avec vous autres. C'est à peu près la même caméra que la EVO 9. Que j'avais adoré. Il y aura peut-être des vidéos avec un autre type de caméra bientôt. Vous verrez ça quand j'aurai fini mes tests. C'est ça, c'est la petite inokchouk Qui est presque terminée. C'est des pièces assez courtes. Mais cela Très, très bien c'était les deux petites pistes du secteur ici secteur du refuge on va donc retourner à l'entrée je sais pas la vidéo va être longue comment peut-être qu'on va aller faire une petite chasse galerie racheter un petit peu de longueur alors la petite chasse galerie à notre gauche juste ici que je vous avais montré il y a deux ans c'est une super belle piste qui a été faite par Santé Boreal. Jérôme, c'est bien ça? Je pour me mêler dans les compagnies de trail Building. Oui, c'est vrai, Santé Boreal. Jérôme m'a fait remarquer que c'était pas nécessairement une flow trail, cette piste-là. Écoute, c'est lui qui l'a faite, donc fait je pense qu'il a raison. Mais tout ça pour dire... C'est une belle petite piste bleue. Tellement agréable. Super le fun pour faire apprendre les enfants. Elle a un petit peu plus d'exposure que la petite pique-niche. Quand même une petite crête ici sur notre gauche. C'est plus que quand même, beau dénivelé. on vient avoir une belle petite vitesse des bons petits feeling quand même on a des petits trucs qui peuvent surprendre un peu hop, je rentre ça ici même pour un rider avancé on peut se faire surprendre comme ça ici avec le quarter pipe et on termine juste ici. Et voilà, super agréable. Alors, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et on se voit dans le prochain épisode de Foyer